En tant qu'ergothérapeute, je travaille régulièrement avec des utilisateurs de fauteuils roulants électriques qui souhaiteraient pouvoir jouer aux jeux vidéo comme tout le monde. Si des solutions existent sur le marché, elles sont souvent coûteuses et nécessitent de réaliser des installations complexes avec du matériel externe. Joy to Joy est un projet ouvert de conception du net technique qui permet d'ajouter des fonctionnalités de souris ou de manettes de jeux vidéo à un fauteuil roulant. Les utilisateurs de fauteuils utilisent leur joystick au quotidien pour se déplacer. Pourquoi ne pas l'utiliser pour jouer aux jeux vidéo Nous proposons une solution prête à l'emploi, que vous pouvez fabriquer et personnaliser librement avec une imprimante 3D pour répondre au mieux à vos besoins. Un stick de manette pour jeux vidéo ou une souris pour un ordinateur ou un smartphone. Son principe de fonctionnement est assez simple. Il s'agit d'un joystick à installer à la place du revêtement de joystick du fauteuil roulant. Un capteur de mouvement détecte les actions réalisées sur le joystick et les transforme en signal pour chaque système à contrôler. Pour l'instant, les plans et notices de montage sont disponibles en ligne. On espère pouvoir vous le proposer prochainement par d'autres moyens de diffusion. avec Joy to Joy, jouer ou rejouer.